C'est un banger, les gars, c'est un banger. Apparemment, c'est un mot de jeune qui veut dire c'est une dinguerie. Tu vois, vous savez, moi, je vais rester sur mes mots de vieux. Eh, hey, les gars, c'est une dinguerie. Ce qui se passe, vous l'avez vu sur la miniature, vous l'avez vu dans le titre. C'est un truc de ouf. Je vais tout vous expliquer. Encore une fois, l'inspecteur Lulu n'est jamais très loin. Donc oui, j'ai mené l'enquête. Avant tout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si ce genre de contenu vous plaît ou juste si vous aimez le physique de la personne, c'est possible les gars. Vous avez le droit, faut pas vous en vouloir, c'est humain, humain. Donc les gars, il y a plusieurs semaines maintenant, on avait entendu une rumeur comme quoi Sony bah, en fait, serait en discussion avec Konami pour racheter Konami, carrément tu vois. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que on a eu des rumeurs comme quoi euh, Sony euh, cherchait à racheter euh, plein d'autres studios. D'ailleurs, ils ont commencé. Donc, tu vois. Deuxième truc. Troisième truc. Il y a quelques jours, on apprend quoi que Sony va lancer euh, un petit peu pour concurrencer euh, Microsoft, va lancer euh, son nouveau PSN où tu payeras euh, tous les mois et tu pourras jouer à des jeux euh, gratuitement. Donc, forcément. Pour concurrencer Microsoft, il va falloir des licences fortes, des licences qui te poussent à choisir PlayStation ou qui te poussent à choisir Microsoft. Bon, ce truc-là, on ne va pas se mentir, ça n'arrange pas les joueurs parce que forcément, il va y avoir des exclus des deux côtés. Et toi, quand tu es au milieu en tant que joueur, bah, soit tu choisis ton camp, soit tu es obligé de cracher beaucoup d'argent. Et ça, c'est très relou. Dans cette guerre des licences, le premier à avoir frappé très fort il y a quelques temps, c'est Microsoft. Microsoft, la dernièrement, qui a carrément racheté Activision. Donc, Activision, pff, il y a quand même des jeux de ouf. Et ça, c'est une dinguerie. Sony, bah, lui, il s'est dit, moi, il faut que je fasse pareil. Ils ont racheté Bungie. Alors, je suis pas en train de te dire que Activision, ça vaut Bungie. Mais tu vois qu'en fait, ils vont se battre comme ça, les mecs qui sont en train de se tirer la bourre, Microsoft et Sony. Donc, comme je te le disais, il leur faut des gros... Euh, des gros éditeurs, des gros trucs, tu vois, des gros exclus qui te poussent à dire voilà, moi je vais mettre mon oseille chez Sony, moi je vais mettre mon oseille chez Microsoft. Pour l'instant, l'avantage est clairement à Microsoft avec son Game Pass qui est loin devant Sony. Mais comme je te l'ai dit, ça y est, Sony se lance et Sony, ils vont mettre de l'oseille. Et là, qu'est-ce que j'apprends On m'envoie une source parce qu'en fait j'ai des mecs qui m'envoient des sources d'ailleurs je vous remercie les amis on m'envoie des sources tu vois on m'envoie une source euh, d'un média étranger qui dit que konami euh, ça y est a été racheté par sony et que ça va sortir prochainement moi je lis ça je dis ok tu vois rumeur on m'envoie une deuxième source on m'envoie une troisième source et en fait je me suis rendu compte que là depuis quelques heures ça a pop d'un peu partout quand ça pop d'un peu partout bah, alors c'est soit que la première source en fait s'est divisée etc et que ça a fait boule de neige, soit que c'est quand même très crédible, tu vois. Donc moi je prends ça comme quelque chose de très crédible, ce qui fait que je vous en parle aujourd'hui. Quand c'est pas crédible ou quand c'est trop lointain, je m'embête pas, je fais pas de vidéo. L'inspecteur Lulu, il a été un petit peu euh, prendre des infos un petit peu partout. J'ai été lancer des petits trucs. Tiens, t'es au courant de ça T'es au courant de ça chez des gens qui sont très bien placés etc. Bon, il apparaît que pour l'instant j'ai eu aucune de mes sources personnelles qui m'a dit oui, c'est vrai, tu vois. Mais, il y a quand même un truc qui est bizarre. Alors déjà, euh, moi je vais vous dire carrément, Sony, parce que c'est ce qu'ils disent dans l'article, ils disent, Sony a racheté Konami. En fait, ce serait fait, c'est fait, et ça va être annoncé très prochainement. Ça, pour moi, c'est impossible. C'est impossible, pourquoi Parce que Konami, les gars, c'est pas que Silent Hill, c'est pas que Metal Gear, tu vois, c'est pas que les jeux vidéo, non. C'est les jeux vidéo. Oui, une partie, tu vois, même si Konami, on, on se rend compte hein, que les jeux vidéo, c'est plus le truc principal. C'est ce qui va me dire qu'il bah, y a peut-être du vrai, tu vois, quand même dans le rachat. Donc, il y a la partie jeux vidéo, il y a la partie pachinko. Donc, c'est tout ce qui est machine à sous. Il y a également la partie salle de sport. Je vous en avais parlé dans leur bilan qui est très important. Et il y a une partie qui, moi, euh, mais très chère. C'est la partie Yu-Gi-Oh! Tu vois, Yu-Gi-Oh! Avec notamment... Trading card, les, les, les jeux de cartes, tu vois, j'en ai là, j'en ai plein. Les jeux de cartes, moi, j'y joue, j'y collectionne, machin. Ils sortent également des jeux, ils en ont sorti un dernièrement. Donc, est-ce que c'est possible que Konami vende tout ça à Sony Non Déjà d'une, ça ne les intéressera pas parce qu'ils font énormément d'argent, ils ont encore fait des bénéfices records. Je vous renvoie à une demi-vidéo précédente où je vous expliquais ça. Deuxièmement, Sony, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre euh, Des pachinko, tu vois, des salles de sport, tu vois non, par contre, qu'est-ce que je vous ai dit il y a quelques minutes Konami, le, la section jeux vidéo, bah, ils s'en foutent un peu. La dernière grosse sortie jeux vidéo, c'est Master Duel, qui a très bien marché. Ça, c'est vrai. La sortie d'avant, c'est eFootball, fiasco total. Silent Hill, mort. MGS, euh, mort. Euh, Castlevania, mort. Voilà, À part nous vendre euh, des caleportes ou des espèces de NFT, je ne sais pas quoi. Mais c'est tout. Au niveau du jeu vidéo, ils ne font plus rien. Bah Justement, c'est des licences extrêmement fortes. Quand tu veux créer un Game Pass, là, je vous dis, les gars, imaginez-vous. assyez vous vous êtes tranquille, fermez les yeux, tu vois, vous n'écoutez que ma voix. Je vous dis, il y a un Game Pass chez Sony. Dans le Game Pass, il va y avoir le nouveau MGS, le nouveau Metal Gear. Il va y avoir le nouveau Castlevania, le nouveau Silent Hill et pourquoi pas, le nouveau PES. Bah oui, bah oui, s'ils si rachètent la section, tu vois, la section euh, euh, jeu, bah PES, c'est dedans. Est-ce que tu es prêt à toi payer ton abonnement que Je te rappelle qu'avec Sony, quand tu payes ton abonnement, du coup, ces jeux-là, tu joueras gratuitement. Bah oui, tu vois, c'est clairement possible et c'est même bah, peut-être très probable, tu vois, qu'ils aient racheté effectivement cette partie-là. Konami en entier, c'est impossible. Mais cette partie jeux vidéo, les gars, moi, je vous le dis, c'est une folie. Si c'est vrai, merci, euh, merci, je ne sais pas, mais merci, tu vois, parce que toutes ces licences, elles méritent de revenir sur le devant de la scène. Elles méritent d'avoir des rééditions, d'avoir des nouveaux jeux, tu vois, euh, j'attends que ça, imaginez, hein, un petit PES 5, PES 6, la remaster, un petit MGS 1, 2, 3 remaster, tu vois, des petits Castlevania, Silent Hill, bon moi c'est pas mon délire, mais bah, bref, je sais qu'il va y avoir des fans de tout ça, donc les gars, oui, c'est une rumeur pour l'instant, puisque moi, tant qu'on m'a pas confirmé personnellement, bah, je, je crois que ce que je vois, mais par contre, ça pop dans tous les sens, c'est très crédible par rapport à la stratégie de Sony, ce serait extrêmement logique. Par rapport aux intérêts de Konami, ils n'en font plus rien de tout ça, s'ils peuvent récupérer beaucoup d'argent. Je ne vois pas pourquoi ils diraient non, tu vois. Donc à mon avis, affaire à suivre et d'après euh, ces sources, ils disent que l'annonce serait imminente. Donc à mon avis, dans quelques jours, voire quelques semaines, on devrait en entendre officiellement parler si c'est le cas. Bah, je serais très content, les gars, et je pense que vous aussi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était votre inspecteur Lulu préféré. Je vous fais des bisous. Ciao, les gars.